Bonjour à tous, je voulais donner mon témoignage pour remercier le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvée. En fait, j'étais très en grande souffrance parce que je trouvais personne qui m'aime vraiment comme, comme, comme je l'aimais, quoi. Que ce soit en, en ami, que ce soit. Euh, que ça soit en, en amour, euh, c'était euh, très dur pour moi. Donc euh, j'étais en grande souffrance. Et euh, un jour où j'étais encore en grande souffrance, euh, j'ai dit à haute voix, mais quand est-ce que je vais rencontrer euh, quelqu'un qui m'aime plus que, que moi-même parce que ma vie, c'est un cercle vicieux, quoi. Il n'y a rien qui change. C'est toujours pareil. Et euh, jusqu'à ce que je me demande si le suicide, en fait, est, est la solution. Et la fin et euh, Qu'enfin, je pourrais me, me reposer. Et euh, donc, j'étais en pleurs. Et j'ai parlé, parlé, parlé, parlé. Et puis, le lendemain j'avais déjà oublié tout ça hein. j'avais de nouveau le sourire et tout comme euh, en fait j'avais tellement l'habitude de ne de, de, de, de, de, de pas avoir le retour des gens etc en fait, voilà je, je repartais avec le sourire et tout euh, quand en fait j'ai rencontré euh, une fille euh, une fille africaine en fait je voulais me faire euh, tresser les cheveux et, euh, et je cherchais dans cette ville que je venais d'arriver, hein, je cherchais euh, absolument euh, quelqu'un pour me tresser mais à chaque fois les femmes elles me regardaient toujours de travers mais toujours de travers et je me disais mais c'est pas possible les femmes africaines qui d'habitude sont très très gentilles, comment ça se fait que euh, voilà quoi, Là, elles sont euh, franchement euh, pas sympas du tout ici dans cette ville quoi. Mais cette fille là, elle me regarde et elle me sourit, donc moi je me dis mais est bizarre celle là par rapport aux autres et puis euh, donc euh, je me retourne quand, quand elle est passée je me retourne et elle aussi elle se retourne et du coup je vais vers elle et puis je lui dis euh, écoute euh, parce que c'était une jeune hein écoute tu pourrais pas tu pourrais pas me faire les cheveux je voudrais faire des, des tresses et tout et puis elle me fait ben écoute moi je peux pas parce que je sais pas faire et tout je lui fais ben elle avait un enfant en fait dans une poussette donc je lui dis bah ben écoute euh, fais le et puis si ça marche pas ben je vais défaire et puis je demanderai à quelqu'un d'autre parce que pour l'instant j'ai trouvé personne donc elle me dit ben d'accord viens cet après midi chez moi donc je vais chez elle l'après midi et euh, en fait à peine en rentrant dans, dans, dans la pièce, euh, le, sa le salon, en fait j'entends une merveilleuse musique. Quoi. En fait, j'aimais tellement la musique que je lui dis bah écoute, ta musique là elle est géniale. Et elle me dit bah écoute c'est des chansons euh, qui ou Dieu. Alors là moi je me suis mise à rire parce que en fait je ne savais pas. Il y avait des chansons pour louer Dieu Je me suis mise à rire et tout C'était drôle Et là, de là elle commence à me parler de Dieu Et au bon, bout ben, Moi je lui dis Bah ben, écoute je, je fais pas de mal à qui que ce soit Quand on me demande de l'aide J'aide et tout Donc je vois pas ce que je peux faire de, de plus dans ma vie quoi. Franchement je vis bien Je suis heureuse et tout Tout va bien et puis elle me fait euh, non mais euh, euh, tu fais des choses qui, qui fait que, que t'as péché, que tu dois demander pardon et tout, etc. Enfin bref, euh, j'ai pas trop trop compris euh, sur l'instant, euh, etc. Et elle me dit, Dieu y guérit. Alors là j'ai éclaté de rire totalement, parce que je lui dis, bah écoute, si Dieu guérissait, euh, ça saurait. Parce que à l'époque, euh, j'avais. Euh, un problème à la gorge qui en fait venait d'une angine de Vincent. Et le médecin en fait, en fait l'origine de Vincent c'est une de deux bactéries ensemble qui qui, qui ronge euh, l'intérieur. Bah, pour moi c'était la, la gorge, c'était en fait les amygdales et euh, le médecin m'avait raté donc, euh, pendant l'opération, au lieu d'aspirer euh, la boule de pu, en fait, qui, qui s'était formée, il a, il a fait éclater euh, la boule de pu. Ça fait qu'il l'a opéré à la pour ne pas avoir opéré pour rien, quoi. Et euh, le lendemain, quand il était venu me voir, il m'a dit bah, « Écoutez, on va essayer de voir si on peut vous, vous, vous refermer ça, etc. » Et en fait, il m'a dit, ben non, on peut pas, le trou, il est trop gros. Donc, je comme ça et euh, je bavais beaucoup, euh, euh, j'avais mal aussi, j'avais une grosse douleur. Donc, je mangeais pas très bien. Euh, donc, il fallait beaucoup articuler quand je parlais et, euh, et du coup... Euh, c'était très fatigant et puis même physiquement, euh, moi qui avais l'habitude de me faire belle et tout, c'est vrai que c'était euh, dur quoi, c'était dur comme, euh, comme situation. Et donc euh, qu'elle me dise que, que Dieu est guéri, je lui dis, bah écoute, ça saurait, ça saurait. Et là de là, elle commence à me montrer euh, un site enseignement.com et elle me dit, bah regarde, il euh, y a des, des gens qui sont guéris. Ouh, donc, euh, je souris encore. Parce qu'en fait, la veille, j'avais vu un reportage sur euh, une personne évangélique qui, qui avait euh, dans les coulisses euh, quelqu'un qui lui soufflait en fait, des, des choses. Euh, dire, euh, bah, telle dame avait un cancer. Donc, euh, on voyait que le prédicateur, il allait vers la personne. Et il disait, ouais, toi, euh, t'as ceci, t'as cela. Donc, je lui dis, écoute, si Dieu, Dieu, apparemment, si j'ai bien compris, il a fait euh, le ciel et la terre. Hmm. s'il si, si, guérirait ça saurait, et puis euh, bon ben voilà quoi hein. donc elle continue à me parler de son dieu mais moi en fait ça m'intéresse absolument pas hein. et euh, je la regarde et je dis mais cette fille là belle comme elle est oh, c'est pas une nonne quand même qu'est-ce qu'elle a à parler de dieu sans arrêt quoi il faut qu'elle arrête quoi c'est une folle c'est une folle quoi et euh, donc, euh, elle continue, elle continue, elle continue. Elle me saoule, elle me saoule, elle me saoule. Et en fin de compte, euh, au dernier moment, je regarde l'heure et je lui dis Ah bah écoute, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Et, euh, et puis elle me fait Non, bah on va prier. Je dis Non, non, non, là je suis en retard, je dois aller absolument euh, euh, aller chercher les enfants à l'école. Donc, je pars très très rapidement. Et puis, hop, je vais chercher des enfants. Et ensuite, euh, en fait, on me les a gardés parce que j'ai oublié de la payer. Donc, je dis euh, j à la personne, je fais écoute, je vais aller, euh, je vais aller euh, payer la fille. Euh, parce que euh, je, je lui ai dit de me faire les cheveux et je ne l'ai pas, pas payé, j'ai oublié. Et euh, quand même, ça ne se fait pas, quoi. Alors la personne me dit, mais tu t'en moques, de toute façon, tu vas plus la recroiser cette fille-là. T'en as rien à faire, qu'à garder l'argent. Puis je lui dis, non, non, non, je serais pas à l'aise, en plus elle a une petite et tout. Euh, je, elle m'a fait euh, mes cheveux, donc je vais, aller, euh, je vais aller la voir et puis lui donner l'argent, quoi. Donc je vais la voir de nouveau, et en fait il me manquait euh, une mèche ici, à ce niveau-là. Mais comme j'avais un bandeau, moi je me suis dit, c'est bon, quoi. Mais elle, elle me dit, oh ben bah, attends, bah, vais... c'était pas la peine de revenir pour ça, quoi, pour l'argent. Elle me fait, t'aurais dû, gar... dû garder et tout. Et puis je lui fais, non, non, non, je t'avais promis et je te donne. Et euh, donc à ce moment-là, euh, elle me fait ma mèche puis elle me reparle encore, mais euh, ben de Dieu. <rire> et puis après, il arrive un moment où je lui dis, mince, alors le temps passe trop vite, il fait nuit. Et puis, euh, elle me fait Bon, bah écoute, on va prier. Je dis Non, non, non, moi je prie pas. Elle me fait Si, si, on va prier. Je fais Non, non, non, moi je prie pas. Elle me fait Si, on va prier. Bon. Je dis Du calme. reste <rire> tranquille. Et euh, je dis Bon, ben, bah, ok. On, on va prier. Mais pour te faire plaisir. Et donc, euh, du coup, euh, elle s'est mise à chanter. Alors, elle ferme les yeux. Là. et moi je rigole mais en fait je rigole pas je rigole intérieurement et tout et euh, je dis mais elle est vraiment folle et euh, mais elle est restée concentrée et tout, elle était dans sa louange et tout etc donc euh, au bout d'un moment je dis mais quand même elle se donne de la peine donc je vais, euh, je vais être quand même un peu plus sérieuse quoi donc je l'ai écoutée chanter et tout, etc. Et puis après elle est venue vers moi et puis elle me dit bah, tu répètes après moi. Donc euh, je répète après elle. Et quand je répétais, eh ben, en fait, j'avais l'impression de terminer les phrases en même temps qu'elle. C'est comme si euh, comme si je les connaissais en fait. Et euh, et au bout d'un moment quand on arrivait à Jésus-Christ, et eh ben en fait j'arrivais pas à sortir le mot Christ. Et de là, euh, elle, euh, elle me dit, je vais prendre le relais. Donc, elle m'impose les mains euh, sur la gorge. Et, euh, et elle prie, elle prie, elle prie, elle parle, elle parle, elle parle. Et à ce moment-là, en fait, j'ai senti comme des serpents qui... C'était tout vivant, en fait. Ça faisait, euh, je ne peux même pas expliquer comment c'était. C'était tout vivant, tout vivant à l'intérieur de ma gorge et tout. Je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer, pleurer. Et, euh, et de là, euh, bah, elle s'arrête de prier. <rire> elle me dit, bah alors, comment tu te sens et tout Je dis, bah écoute, j'ai chaud, j'ai froid, euh, je sais pas trop. Et puis j'ai envie de rentrer chez moi. quoi. Donc, euh, j'appelle une personne qui vient me chercher. La personne qui vient me chercher, euh, je lui fais, ouais, c'est une folle, c'est tu sais quoi Elle m'a fait prier. C'est n'importe quoi et tout, ça fait bizarre dans ma gorge euh, et tout. Et il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive J'ai dit mais je te dis que c'est une folle, elle m'a fait prier et tout, ça me fait bizarre dans la gorge. Et puis il me dit mais c'est pas ça, c'est que tu parles normalement. Oh puis oui. je dis dit mais t'as raison, je parle normalement. J'avais peu mal à l'articuler. C'est incroyable quoi. Je dis non, c'est bizarre cette histoire. Je vais, mais si Dieu existait vraiment. Et euh, en fait, de là, en fait, la... la, la, la comment Et de là, en fait, je, à l'époque, je vivais avec quelqu'un qui était séparé. Donc pour moi, c'était quelque chose de, de, de normal. Euh, il était séparé, donc il n'est plus avec elle. Donc euh, voilà. Et, euh, et lui, il a voulu euh, coucher avec moi, en fait. Et je lui dis non, je ne peux pas. Et puis il me dit Mais euh, qu'est-ce qu'il y a euh, Et tout. Euh, euh, comment ça se fait Je lui dis Écoute, je ne peux pas. Je sais que, euh, que je ne suis pas vierge. Je sais que j'ai des enfants. Mais euh, à l'intérieur de moi-même, eh ben, je sais que je suis vierge. Et lui, en fait, <rire> il a pété un plomb, évidemment. Il m'a dit, OK, t'as qu'à prendre tes clics et tes claques et tu t'en vas. Et euh, Donc, j'étais euh, bah, fâchée. Hein, et quand je suis fâchée, bah, qu'est-ce que je fais Je vais faire la vaisselle. Donc, je vais faire la vaisselle. <rire> Oh, je fais toujours ma vaisselle quand même, hein. mais bon, <rire> je vais faire la vaisselle parce que c'était le soir, hein. je vais faire la vaisselle et à ce moment-là, je regarde dehors parce que devant l'évier en fait, il y avait la fenêtre, je regarde dehors et en fait, c'est comme si la nature, je la voyais pour la première fois, j'étais en totale harmonie avec elle, il y avait un tout léger vent, une feuille qui tombait devant moi, et tout ça, en fait, c'est comme si ça, ça me parlait. Et euh, le lendemain, donc, euh, je me mets à chanter pour Dieu. Alors j'ai fait, c'est quoi ça Donc j'ai été la voir. J'ai fait, ouais, qu'est-ce que tu, qu tu m'as fait Et tout. Euh, je me mets à chanter Dieu, je me sens vierge et tout. Et elle me dit, mais c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Je suis née de nouveau. Et en fait, depuis ce jour-là, en fait, j'ai une paix et une joie à l'intérieur de moi que je ne peux même pas décrire, qui n'est pas comparable à celle du monde quand on cherche du plaisir à droite et à gauche. C'est une paix vraiment stable qui ne change jamais. Et euh, pourquoi j'ai voulu euh, témoigner C'est pour que vous aussi, vous puissiez euh, euh, vivre la même chose que moi. Oui il y a eu la guérison, mais surtout il y a eu euh, Jésus, euh, Jésus dans mon cœur quoi. Voilà. Enfin, je vous fais des gros bisous. Mmh.